Vous pouvez que x carré sur x moins 1 au carré plus y carré sur y moins 1 au carré plus z carré sur z moins 1 au carré supérieur ou égal à 1. Pour tout réel x, y, z différent de 1, vérifiant cette condition. Leur produit x, y, z est égal à 1. Première étape, on va substituer x sur x moins 1, on va noter A, y sur y moins 1, on va noter avec B, et z sur z moins 1 égale C, c'est-à-dire les fractions qui apparaissent ici. Du coup, l'inégalité qui a démontré, c'est donc A au carré plus B au carré plus C au carré supérieur ou égal à 1. On vient de simplifier un tout petit peu l'aspect de notre inégalité. Bien, mais comment prouver cette inégalité Bien sûr que ici, dans cette histoire-là, on peut trouver X en fonction de A y en fonction de b, et z en fonction de c, et utiliser cette égalité qui est donnée. Parce que, bien sûr, il faut utiliser tout ce qu'on a ici. Alors, de la première égalité, comment trouver x Évidemment, le produit en croix, si vous voulez. x fois 1x égale a fois x moins 1, ça fait ax moins a, on passe x de l'autre côté. x moins ax égale moins a. x facteur de 1 moins a égale moins a. Du coup, on trouve que x égale a sur a moins 1. On a divisé ça par ça. Et on a changé le signe en multipliant par moins 1 les numérateurs et le dénominateur. Évidemment, de la même façon, on obtient que y égale b sur b moins 1 et Z égale C sur C-1 moins de ces deux égalités. Exactement la même manipula manipulation. Et on va remplacer, bien sûr, X, Y, Z dans la condition qu'on a donnée au début. Allons-y. X, Y, Z, c'est ça fois ça fois ça égale 1. Ce qui nous donne ABC sur A-1 moins fois B moins 1, fois C moins 1, égale 1. Je répète, on a remplacé X, Y Z en fonction de A, de B et de C dans cette égalité donnée au début. Cette égalité qui est donnée, on va la travailler pour arriver à prouver celle-ci. Constatez que notre problème a changé un tout petit peu. On se donne cette égalité et on va prouver cette inégalité. On a ABC sur A moins 1 fois B moins 1 fois C moins 1 égale 1. Et il faut prouver que A carré plus B carré plus C carré supérieur ou égal à 1. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette égalité on peut tout simplement développer ici, multiplié par 1, qui est égal à abc. On y va, on y va. ABC est égal à A moins 1 fois b moins 1 fois c moins 1 fois 1. 1. ABC égal. On développe ab. Moins A, moins B, plus 1. Le suivant, c'est C, moins 1. ABC égale, je développe. ABC, moins AB, moins AC, plus A, moins BC, plus B, plus C, moins 1. On soustrait ABC des deux membres. Et finalement, on obtient A plus B plus C, ces trois-là, est égal à AB plus BC plus CA plus 1. Et je passe les nombres négatifs, les termes négatifs, dans le premier membre. Je peux multiplier les deux membres par 2, vous allez voir pourquoi. 2 facteurs de A plus B plus C est égal à 2 facteurs de AB plus BC plus CA plus 2. Or, et là j'arrive à quelque chose qui m'intéresse, A plus B plus C au carré, parce qu'il s'agit d'élever au carré, c'est égal, identité remarquable et bien connue, A carré plus B carré plus C carré plus 2 facteurs de AB plus BC plus CA. Et cette égalité me donne la clé, Qu'est-ce que je pourrais remplacer ici 2 facteurs de A, B, plus A, C, plus A de cette égalité. Ça, c'est égal à ça, moins ça. On obtient 2 facteurs de AB B, A plus B, plus C est égal à A plus B plus C au carré moins A carré plus B carré c carré et plus 2 je répète cette chose là a été remplacée par a plus b plus c au carré moins a carré moins b carré moins c carré bien et maintenant qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut faire de cette égalité il faut trouver que a carré plus b carré plus c carré moins 1 Comment effectuer a plus b plus c carré moins 1 ici Comment Ah si j'écris ça, regardez comment j'écris. Donc j'écris a carré plus b carré plus c carré. J'ai passé un premier membre. Est égal à a plus b plus c au carré moins 2a plus b plus c. Et il y a ce 2. Je vais garder plus 1 ici, et ici, moins 1. Regardez, j'ai cassé le 2, 1, plus 1. Et maintenant, qu'est-ce que je peux dire là-dessus Je regarde ici, je regarde ici, et je crois que j'ai une certaine idée à propos de cette affaire-là. Qu'est-ce que c'est, ça, si je réduis, si je factorise J'ai quelque chose au carré. Moins 2 fois cette quelque chose, plus 1. C'est quoi cette chose C'est quoi cette somme? si je la transforme en produit Ce n'est pas A plus B plus C, moins 1 au carré. Vérifions. A plus B plus C au carré, moins 2 fois A plus B plus C fois 1, plus 1 au carré. Alors, c'est dans la poche. Ce qui est là, c'est ce carré. Et comme un carré est toujours positif ou nul, il résulte que le premier membre, il est positif ou nul. Autrement dit, a carré plus b carré plus c carré est supérieur ou égal à 1. C'est exactement ce que je voulais démontrer.